Salut mes chers élèves de première année moyenne. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Le sujet euh, qui parle de l'énergie solaire. Alors, vidéo. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, on va lire le texte. L'énergie solaire. L'énergie solaire. L'énergie solaire, L'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil. Taqa shamsia, hiya taqa, l'mun ba'ita, min le soleil, min le shimsy, sous la forme de lumière et de chaleur, à la lumière, d'eau, et chaleur, harara. Cette énergie est virtuellement inépuisable à l'échelle des temps humains. Ma'antaka, had taqa rahi, la tenta hi matkhlasi, ce qui lui vaut d'être classé parmi les énergies renouvelables. Donc l'énergie solaire, il les, les énergies renouvelables les plus importantes. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme. Donc, par ils ont fait une erreur. Attention, l'homme, c'est avec deux M. Pour s'éclairer, donc directement pour s'éclairer, il y a et les puits de lumière qui ne m'ont pas les fenêtres. se chauffer et cuisiner. Il s'est bien cuisiné, bien cuisiné, il s'est bien chauffé, directement فور الحرب او في الصحراء على حرارة شمس في الصحراء او في الصحراء أو pour في المنطقه الاخرى ولا حاجة او اكتر ولا اللي هي اكتر سي اكتر هي اكتر ننتج بها الكهرباء اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر هي اكتر Indirectement, l'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. Shimsy, pake, les énergies renouvelables Par exemple, elle est en effet responsable de la mise en mouvement de l'air, l'énergie éolienne. Nous que les énergies renouvelables an, énergie éolienne, et le soleil l'énergie euh, solaire, responsable du mouvement de l'air, donc il est atteint l'énergie éolienne, aussi du cycle du, du cycle d'eau, du cycle de l'eau, le doura thermia qui fait l'énergie solaire, elle est il est, elle favorise le cycle de l'eau, le cycle d'eau donc elle est responsable l'énergie hydraulique aussi et de la biomasse. Pour cela, il faut donc ben l'énergie solaire. Qu'est-ce que je dois faire Recourir à l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour chauffer l'eau et des panneaux voltaïques pour produire de l'électricité. Donc, j'installe, j'installe des panneaux voltaïques ou des panneaux solaires. Donc, voilà, c'était le texte. Il parle de l'importance de l'énergie de, euh, de solaire. On passe directement aux questions. Alors, de quoi parle le texte de quoi parle le texte le texte? A ah, des différentes pollutions, ou là du dérèglement climatique, ou là de l'énergie solaire. Bien sûr, il parle de l'énergie solaire. Alors, je vais choisir cette réponse. Très bien. La question numéro 2. Quel est le type de ce texte Quel est le type de ce texte Le type de ce texte, il est narratif, explicatif ou bien informatif Bien sûr, c'est un texte explicatif. Explicatif, très bien. Je passe à la question numéro 3. Réponds par vrai ou faux Je réponds par vrai ou faux L'énergie solaire et l'énergie transmise par le soleil. L'énergie solaire et l'énergie transmise par le soleil. Donc blam texte, texte. la phrase. L'énergie solaire et l'énergie transmise par le soleil. ou dans bien sûr le texte parce que le L'énergie solaire et l'énergie transmise par le soleil, c'est vrai. B, l'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. Il y a le les énergies renouvelables. l'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. Donc je vais dire vrai. Très bien c'est l'énergie solaire est épuisable l'énergie solaire est épuisable épuisable يعني, est ce qu'elle est épuisable bien sûr que non elle est inépuisable elle est inépuisable voici le mot elle est inépuisable donc je vais dire faux je vais dire faux épuisable ou' inépuisable donc, ça, c'était pour les questions vraies ou faux. Trois, euh, trois phrases. Je passe à la question numéro 4. Relève du texte le synonyme ou le, ou le sens proche du mot souligné énergie propre. Alors, quelle est énergie propre ta katna des fois c'est un mot qui dit un genre d'énergie ce où sont les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont les énergies propres. Ils ont les énergies propres parce qu'elles ne sont pas polluantes. Donc, propre, c'est renouvelable. Et voici le mot dans le texte. Voici le mot dans le texte. Énergie renouvelable est énergie propre. Donc, je vais écrire Renouvelable. Très bien. La question numéro 5 maintenant relève du texte l'antonyme du mot le froid. Le froid. Le froid, bien sûr, le froid. Le froid, est le berd. Le berd, Donc, le contraire du mot froid, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Voici le mot chaleur. Chaleur, il y a. La chaleur, il y a donc je vais écrire chaleur. Le froid, contraire, c'est la chaleur. Très bien. Je continue la question numéro 6. Classe les phrases suivantes dans le tableau suivant. Alors, on dit deux phrases. Je les classe dans le tableau. Le tableau terre où je fais fil de cases. Consignes et interdiction Alors, que on a créé les consignes et les interdictions, ma badana. Je vous laisse rembeter à la vidéo. Je vous, la, je vous la laisse les la Je ferme dans les consignes et les interdictions ou qu'elle les leçons de à la séquence. il mots très bien expliqué. La vidéo, dans la vidéo, hadia. Mais Alors euh, consignes les consignes c'est des phrases impératives et qui commence directement avec le verbe. Les interdictions, donc, euh, c'est des phrases aussi impératives, ça qui commence avec ne, ne, d'accord Donc, il y deux phrases, recourez à l'énergie solaire, et ne dépendez pas des énergies fossiles. Recourez de, à l'énergie solaire, elle commence avec le verbe recourez, donc c'est une consigne. Je vais l'écrire ici. Recourez à l'énergie solaire. La deuxième ne dépendez pas des énergies fossiles. Elle commence par ne, donc je vais la mettre ici dans l'interdiction. Ne dépendez pas des énergies fossiles. Voilà, donc ça c'était pour la question numéro 6. Je passe à la question numéro 7. Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante? Donc, Hnaya, il va me donner une phrase. Recourir à l'énergie solaire pour chauffer l'eau. Hnaya, qui n'chouffe ma la phrase, l'articulateur, n'chouffe quel est le rapport exprimé alors on a créé trois rapports rien à la cause rien à la conséquence ou rien le but le can parce que ou la car ou la à cause de rôle la cause le can par conséquent ou la donc la conséquence le can pour ou la afin de rôle le but. Alors recourir à l'énergie solaire pour chauffer l'eau. Alors madame pour. Donc je vais choisir le but. la question le rapport exprimé. La question numéro 8. Soulignez l'adverbe de la phrase suivante. Cette énergie est virtuellement inépuisable. Donc l'adverbe de manière ou l'adverbe c'est un mot invariable euh, qui se termine avec E-M-E-N-T, qui m'a à « virtuellement. E-M-E-N-T, donc ça, c'est l'adverbe, alors je le souligne. Voilà. La question numéro 9, mais au présent de l'indicatif. Alors je conjugue le verbe au présent. Il avec S, le verbe installer. Au présent, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Au présent, je vais effacer er ».« On a place, E-N-T, il avec S. C'est ça pour la situation d'intégration production euh, écrite attendez un petit paragraphe il m'a donné un petit paragraphe je dois compléter le paragraphe avec les mots alors les mots inépuisable inépuisable renouvelable mou soleil le soleil propre' solaire, solaire alors parmi les énergies autrement dit l'énergie source d'énergie représentée par le. L'énergie solaire est virtuellement. Voilà. Alors, parmi les énergies, les énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables. Voilà. Autrement dit. Je vais avoir la reformulation qu'il met autrement dit. Alors, énergie renouvelable autrement dit. Propre. Autrement dit, propre. Nous avons des énergies renouvelables ou des énergies propres. L'énergie. L'énergie quoi L'énergie solaire, bien sûr. L'énergie solaire. Source d'énergie. Mosdar Taha. Mosdar Représentée par le. La source C'est quoi C'est le soleil. Représentée par le soleil. Shams. L'énergie solaire est virtuellement inépuisable. Il yani, ah yani, y a une lettre. Il y a y a une lettre. Il y a une C'est pour ça oui, que virtuellement. Inépuisable. Voilà, donc c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris avec moi. Il y a une question, bien sûr. Il me laisse sa question, dans les commentaires. Je vais, je vais lui répondre. Oulayendo, écrit n'importe quoi, moi je fais n'importe quel sujet. Il n'y a pas de problème. Il relie les commentaires et je vais le faire. j'aime la vidéo, dire j'aime la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.